Bonsoir, bonsoir les gars. Est-ce que vous allez bien par ici Est-ce que c'est le retour de DJ Colo finalement C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est bon messieurs dames. Je veux voir toutes les mains en l'air. dos, tres, Brasil En tournée bien sûr dans toute la France à partir du 27 décembre jusqu'au 4 janvier. Et n'hésitez pas à le réserver pour vos soirées du Nouvel An bien évidemment messieurs dames. Les lunettes c'est la barre de toucher space où c'est comment exactement Jump je suis ta glace d'été, suce-moi, suce-moi. Attendez, par contre, excusez-moi, mais. Parce qu'en en fait, il y avait un truc dans la poubelle là. Regardez, il y a un truc. Il y, y a un truc là. Il y a un truc dans la poubelle, c'est trop bizarre. Après, genre, là, ces poubelles là, vous trouvez pas Derrière là, la poubelle verte là, c'est la, la, la poubelle derrière là. Give it to me. Give it to me. Waouh wow Oh bah, ça fait longtemps qu'il a pas le Franklin, c'était rapide, dis donc. Alors, euh. Non, bref. Putain, on a bien rigolé. Euh, donc là on va faire la mission de, de Lester du coup Comme convenu Voilà donc en tout cas euh... <rire> Sinon que fais-tu Bah là on est en train de, de ramasser les poubelles Du coup c'est un peu plus long que prévu parce qu'il y a pas mal de déchets à Los Santos Ouh Ouh, là là Ouh ça picote par ici Ils sont vraiment pas du tout écolo dans cette ville et c'est fou hein C'est fou Par contre je vais récupérer Voilà mes 84 dollars j'y tiens quand même hein si ça c'est pas la classe que je vous propose Bref Excuse moi il faut, il faut il faut regarder avant de traverser Tu as même à impressionner la meuf d'à côté J'ai pas fait attention J'ai pas fait attention j'avoue je... je regarde pas les femmes en fait On vient de gagner 7000$ dollars pour cet assassinat monsieur dame Donc ce qui est sympa Mais d'abord j'ai envie de casser la gueule a ce mec Oh bien vu Bien vu mec Fuck you And your mom And your sister And your job And your bro casse And your job But you dog Il a pris tout votre argent Rendez-lui son argent messieurs dames J'ai acheté des armes Attention Arrêtez-vous Et ben voilà Hop Ce qui va se passer Ce qui va se passer en fait c'est très simple Ah Mais putain Mais je suis en train de faire une bonne action euh. Mais arrête C'est injuste c'est injuste À la magie Et voilà Allez on va faire honneur à la M compagnie quand même Voilà allez hop Et voilà j'ai récupéré <rire> Non mais j'ai mis ce clic J'ai pas fait exprès les gars Me prenez pas pour ce que je ne suis pas hein. Elle est trop belle Non vraiment j'adore Je veux la garder oh, Je veux pas l'abîmer hein. Musique de gangster Oh non Non j'ai écrasé le chien et j'ai même pas écrasé le mec Je suis tellement bon Hop là Dommage collatéral Pardon Ah bah c'est bon il se relève Il va bien il est court ta race là Prends une photo, regarde, immortalise le moment. <rire> J'ai vu ta kilote. Ferme ta gueule, toi. Allez, <rire> on est parti. Voilà, monsieur, c'est votre taxi qui est là. Je suis le pro des feintes. Yes! <rire> Pour voir un petit peu, euh, puisqu'il y a une mission principale là à faire. Ah voilà. A few moments later. Oh les gars, incroyable! C'est incroyable ce qui vient de se passer. J'ai mes prises de courant qui sont à la limite de là où j'ai renversé mon eau, vous l'aurez compris. Et hey, on va juste faire un petit tour à la plage. Avec le soleil qui se couche, messieurs dames. Oh merde. Bon bah y aura, y aura, pa, y aura pas de plage hein euh, Finalement Let's go l'abonnement Merci beaucoup Ziotech ça fait plaisir Et eh, tu sais quoi Ziotech merci beaucoup grâce à toi On a de la lumière Ah voilà là on voit bien Voilà Oh ça y est c'est fini c'était rapide C'était très bien c'est à peu près le temps moyen Finalement ah là on est bien